bonjour à tous et voilà euh, je viens de prendre la décision ferme et définitive de prendre ma vie en main et de prendre euh, ma liberté donc euh, jusqu'à un temps indéfini, euh, je ne sais pas quand je n'irai plus sur Facebook vous pourrez euh, garder euh, le contact via Messenger mais je n'irai plus sur Facebook je veux une liberté totale je ne me servirai de mon téléphone que pour faire les vidéos euh, je vais enlever toutes les applications qu'il y a dessus j'ai vraiment besoin de me retrouver au calme à l'extérieur de, de tout ce qui m'entoure faire le vide reprendre euh, ma vie en main, ma vie, non pas celle qu'on m'impose, non pas celle que qu voudrait que je vive, mais ma vie, c'est-à-dire euh, suivre mon cœur et euh, savoir quand il, euh, quand il est bon pour moi d'agir ou de ne pas agir. C'est suite à la conversation que je viens d'avoir avec un ami qui, qui m'a fait comprendre que, bah, il était temps. Il était temps de tout laisser tomber, il était temps, parce que jusqu'à un an j'étais sur Facebook et je, je dénonçais, je dénonçais. Et puis, finalement je me rends compte que ça va pas, que me... Pas... J'ai besoin d'aider les gens à, à, se... à ouvrir les yeux. Mais euh, j'en ai marre, vous voyez, de... j'ai l'image d'un bus là, qui me vient. Et euh, j'en ai marre euh, de dire au conducteurs, euh, ralentissez, ralentissez. Il y en a là, qui... ils arrivent, ils courent pas assez vite, ils avancent pas assez vite, mais ils arrivent, ils arrivent. J'en ai marre de dire au bus d'arrière. De ralentir. Euh, voilà. Ceux qui sont dedans, ils sont prêts à aller vers euh, leur nouvelle vie, leur nouveau destin. Ils ont essayé laiss... de tout lâcher, d'abandonner de... et de partir vers un, un futur, un avenir meilleur. Je suis rentrée dans le bus aussi. Et euh, je ne veux plus dire au euh, conducteur de ralentir. Non je vais laisser faire le conducteur. Et euh, bah, ceux qui prendront le tant mieux. Et ceux qui ne prendront pas, bah, tant pis. C'est pas faute d'essayer, c'est pas faute d'avoir euh, tenté. Alors, euh, je sais ce qui se passe. Je sais où on en est. Je sais euh, ce qui se trame. Et euh, j'ai pas besoin d'avoir les informations à la télé euh, ou via euh, Facebook pour savoir ce qu'il en est. Je le sais. Je le sais au fond de moi, je le sais. Et euh, je sais aussi que si je veux que les choses avancent, eh bien, il faut que je fasse un choix. Et le choix, j'ai toujours dit que je, serai, je veux être libre. Libre de faire ce que je veux, et ma liberté commence, pardon, je mets mes cheveux en place parce qu'il y a du vent et ma liberté commence par le fait euh, à, de laisser tomber tout ce qui me salit tout ce qui n'est pas en résonance avec moi, tout ce qui ne euh, fait pas partie de moi au final le monde de la 3D ne fait pas partie de moi. Je ne fais pas partie de ce monde. Je ne, je ne peux pas. J'ai beau essayer, je, je ne peux pas. Je ne, je ne suis pas en, en relation. c'est, c'est pas possible. Quand je suis en 3D, je, je, ça me malade. Je, je me sens comme un oiseau en cage. Je me sens pas bien. Hein. Je ne je suis, suis pas libre. Je me sens un peu comme euh, ces petits euh, moineaux que je vois en liberté, qui et, et sont tout heureux de venir euh, manger à leur gré et repartir comme... -là. Et bien moi, c'est un peu comme si j'avais pris, euh, comme si j'étais ce, ce moineau et que d'un coup, bah, je me retrouvais en cage. J'ai pris conscience qu'en 3D, je suis en cage. Et je ne veux pas. Je veux pas. Donc je vais tout faire pour m'en libérer. Et je vais commencer par euh, ne plus être salie, influencée. Et euh, tout, euh, tout ce qui pourrait être euh, négatif et mauvais pour, euh, pour moi, je vais virer tout ça. Voilà. Donc pardonnez-moi si, euh, pardonnez-moi ou pas, hein, si je ne poste plus ou vous poste à vous. Si je n'ai pas de réaction, ou très peu, si je, si je m'éloigne. Alors je m'éloigne de Facebook, mais je ne m'éloigne pas de. Je m'éloigne pas de. Je ne m'éloigne pas, de, pas de, des gens que j'apprécie. C'est juste un retour sur moi. Voilà. Je vais m'adonner plus à, à la lecture, la lecture intéressante. Je vais me rapprocher. Plus de la nature, c'est vrai que j'ai de la chance. Je suis euh, en campagne, mais c'est possible aussi pour les gens qui sont en ville. Il suffit qu'ils le veuillent parce que vous êtes libre. Au final, Et tous libres, chacun fait son choix. Ça, chacun prend son choix. Moi, je fais le mien. Voilà, je... Pour l'instant, je n'ai pas envie d'être pollué par tout ce qui se passe parce que je, je sais. Je sais ce qui se passe, je sais ce qui se trame, je sais ce qu'ils veulent, je sais où ils veulent euh, emmener les gens qui, qui comptent sur eux, qui tiennent pour Et euh, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je suis désolée, je ne fais pas partie de ces gens-là. Regardez l'envolée d'oiseaux de, derrière moi, vous avez vu Voilà. Moi, je veux être comme, libre. D'aller où je veux, quand je veux. Sans frontières, sans rien. Et pour ça, il bah, faut que je... Que je me décale voilà il faut que je revienne sur moi que, que je revienne sur ma sur, sur ma vraie personnalité sur mon moi sur mon cœur alors je vous aime tous toujours autant je serai euh, je serai là si je peux aider ou partager mais euh, plus comme avant non je n'adhère non, je pas je n'adhère plus et je n'adhère à rien du tout de ce qu'il y a dans ce monde. Je n'adhère à rien. Et euh, pour ne plus adhérer à rien, ben, il faut plus que je sois dedans. Et pour ne plus que je sois dedans, eh ben, il faut que je coupe tout. Télévision, internet, tout. Je ne m'en servirai que pour le strict minimum. Voilà. Et euh, tout ce qui me parle de, de ce qui se passe ici et maintenant, je répondrai pas. Je répondrai pas parce que je le sais déjà, donc je ne répondrai pas. Je ne posterai pas. Chacun fera comme il veut, comme il le sent. Pour ma part, euh, pour le moment, c'est fini. Voilà. Donc, vous me reverrez sûrement sur YouTube parce que j'aurai toujours quelque chose à dire, hein. bien sûr. Je, je continuerai mes partages, mais. Euh, plus sur Facebook. Désolée. Mais je vous conseille d'en faire autant au final. Mm. Éteignez vos posts, éteignez euh, la télé, euh, éteignez euh, Facebook, éteignez tout. Et. Euh, aller retrouver votre euh, votre moi qui se trouve en vous mais qu'on a tous fait taire parce qu'on était trop contaminé par euh, ce monde et moi j'ai décidé de me nettoyer voilà donc euh, c'est bon, bon. j'ai compris la leçon j'espère que vous l'aurez comprise aussi et vous serez nombreux à suivre mon exemple. Voilà, parce que moi je trouve que la vie est belle. Bah là il y a du vent, mais c'est normal, c'est la nature. Euh, les oiseaux chantent. Euh, la vie est belle et le reste, je je m'en contrefous de ce qui est euh, l'état. Je m'en contrefous. Je serai à l'inverse, voilà. Je, je, je ferai ce qui me plaît, quand ça me plaît. Et ben, si ça plaît pas euh, au grand du second, si ça plaît pas à notre petit monarque, à votre petit monarque, parce que c'est pas le mien, je m'en fous. Si ça plaît euh, pas à votre petit monarque, je m'en fous. C'est pas. C'est plus. Néanmoins, je garde de l'empathie pour tous ceux qui souffrent en ce moment et qui ont euh, du mal avec euh, ce qui se passe. J'aurais juste une chose à vous dire, c'est qu'après le déconfinement, euh, ne partez pas euh, l'arme au poing euh, pour pouvoir casser la tête à tout le monde parce que ça ne marchera pas. C'est dans l'amour qu'on réussira pas dans la guerre. Vous savez déjà qu'ils ont déjà tout préparé pour le déconfinement. Et si vous voulez quand même aller à la casse, ça, ça sera tant que pour vous, ça sera à vos risques et émergés. Voilà. On peut très bien se battre dans, dans l'amour et, euh, et dans la lumière. voilà On n'a pas besoin de, vous savez, la meilleure façon de, de euh, comment vous dire, de se battre. C'est de ne pas leur donner d'attention. C'est d'être indifférent à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. C'est d'être indifférent à tout. Voilà. La meilleure façon de les combattre, c'est l'indifférence. C'est la seule chose que je puisse vous dire et c'est ce que selon moi, je vais faire. L'indifférence. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, l'indifférence. Et advienne que pourra quoi qu'il arrive je l'accepte parce que je suis mon cœur et c'est mon cœur qui me le dit voilà bon juste quelques petits mots pour vous dire pourquoi je ne serai plus sur Facebook qu'à ceux qui se poseraient la question et euh, vous souhaitez euh, de courage de la force soyez fort dans votre cœur soyez fort euh, ce que vous vivez, soyez fort pour euh, l'après confinement parce que ça risque de barder, mais ça bardera seulement si vous le voulez, seulement si vous le voulez, si vous ne voulez pas ça ne bardera pas, et vous réussirez quand même à gagner, parce que tout est fait pour que nous gagnions cette bataille, cette guerre, tout est fait pour que la gagne, mes amis qui font mon cœur, et avec tout l'amour du monde je vous envoie plein d'amour je vous aime tous et n'oubliez pas choisissez votre camp